Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici David de Villa, aujourd'hui je vais te parler de la loi Laglaise. Alors ça c'est un sujet très très important, donc il faut absolument que tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus et que cette loi-là, elle a été votée très récemment et elle va toucher à notre privilège de propriété, notamment le propriété de, de, de, de terrain de foncier qui est toujours associé lorsque on achète un bien immobilier, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Ce nouveau droit de propriété a été voté avant les fêtes, en première lecture à l'Assemblée. Pour l'auteur de la réforme, un député de la Haute-Garonne, c'est un moyen de lutter contre l'inflation des prix. C'est pour ça que c'est important que l'on parle de ça. Alors je ne sais pas si tu as entendu parler déjà de cette loi glaise, mais il est possible, que non, puisque, euh, on est en pleine protestation sur les réformes des retraites, et pour cause, encore un sujet euh, relativement problématique. Et euh, par contre, ce qui se passe, c'est que la, la médiatisation euh, de la protestation contre la réforme des retraites, eh bien, vient masquer plein d'autres petits sujets. Enfin, petits, si on peut parler comme ça. En ce qui me concerne, je considère que la loi Laglaise, la ce n'est pas un petit sujet, c'est un gros sujet, puisqu'elle touche à un privilège, c'est celui d'être propriétaire, et notamment propriétaire du foncier. Alors aujourd'hui, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on achetait un bien immobilier, eh bien on achetait un bien immobilier avec la partie de foncier qui lui était attribuée. Si c'est par exemple une maison, bon, eh bien on a un terrain sur lequel est posée cette maison, on achète ce bien immobilier, on devient propriétaire de ce terrain et de cette maison. Et lorsqu'on achète un appartement, eh bien. C'est pareil, malgré euh, qu'on pense qu'on n'achète pas de foncier lorsqu'on achète un appartement qui se trouve par exemple au dixième étage d'un immeuble. Eh bien, on achète quand même du foncier. Et d'ailleurs, lorsqu'on signe euh, l'acte notarié chez le notaire, il est bien de se préciser que, que l'on achète des tantièmes de terrain et ça par rapport au nombre de copropriétaires qu'il peut y avoir euh, dans l'immeuble. Voilà. Donc. Maintenant que ça est dit, j'aimerais juste éclaircir simplement les différents droits de propriété qui existent jusqu'à aujourd'hui. Le premier, c'est très simple, c'est la totale propriété. On achète, comme je viens d'expliquer, de une maison et cette maison repose sur un terrain, on devient propriétaire de l'ensemble. Voilà, on est le seul propriétaire de problème là-dessus. Il y a un deuxième droit de, pro de propriété qui est celui euh, de euh, l'usufri et de la nue propriété. Donc il y a une dissociation ici au niveau de l'usufrie et de la nue propriété. Et le troisième, eh bien, c'est celui de la loi Laglaise. Et la loi Laglaise fait une dissociation également qui est celle du bâti et du foncier. Alors, j'aimerais quand même apporter une précision à ce niveau-là, c'est que cette dissociation du bâti et du foncier, elle existait déjà, pour dire la vérité, et elle existait depuis 2016. Alors, de quoi il s'agit exactement? Eh bien, en 2016, il y a une loi qui disait que, euh, eh bien, pour pouvoir permettre aux ménages les plus modestes d'accéder à la propriété, il y avait un organisme, ce qu'on appelle les OFS, euh, qui sont des organismes fonciers solidaires, qui, devaient, qui devenaient acquéreurs euh, d'un foncier sur lequel allaient euh, être construits des logements qui euh, seraient proposés donc à l'accession à la propriété à des ménages modestes qui achèteraient uniquement le bâti. Dans ces organismes fonciers solidaires, ce sont des organismes publics à but non lucratif. Et c'est là que le bas blesse. Parce qu'aujourd'hui, avec la loi Laglaise, eh bien, on ne s'adresse plus aux ménages modestes. Cette loi n'est pas du tout faite pour ça. Elle est faite pour s'adresser à la classe moyenne et euh, plus précisément un, un peu à tout le monde. Et pour s'adresser à tout le monde, eh bien, on ne peut pas euh, utiliser les, le, le bail réel solidaire puisque le bail réel solidaire il est soumis à des conditions de ressources. Pour passer au-dessus de ces conditions de ressources et donc pouvoir s'adresser à la classe moyenne, eh bien on est, de, on est obligé de passer par des organismes fonciers libres et donc ils vont pouvoir produire des bails réels libres. Alors dans le texte de loi de M. Laglaise, il n'est pas précisé que ce sont des organismes fonciers libres ni des bails réels libres, il est simplement précisé que ce sont des organismes fonciers et des bails réels, sans préciser si c'est solidaire ou si c'est libre. Mais... Par conséquent, euh, si l'on veut passer, comme je le disais tout à l'heure, au-dessus de ces conditions de ressources, on va être obligé de passer par des organismes fonciers libres et des beaux réels libres. Ça va de soi. Et donc, s'ils sont euh, libres, ils ne sont plus euh, solidaires et ils ne sont plus à but non lucratif. Donc, le contraire, ils vont être à but lucrat lucratif. Et c'est là que euh, ça peut devenir enfin, gênant. puisque Puisqu'effectivement, M. Laglaise dit que aujourd'hui, pour contrer la flambée des prix de l'immobilier, qu'il associe spécifiquement à la flambée du foncier. Voilà, la, la, la raison de la flambée des prix, c'est parce que il y a une spéculation sur le foncier. De ma part, je ne pense pas que ça soit euh, la, la vraie raison et je vais donner les raisons un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc lui, il explique comme ça et pour contrer, il pense contrer la flambée des prix de l'immobilier en mettant en place euh, un organisme foncier pour pouvoir émettre des baux euh, réels libres, que je n'ai entre guillemets, puisque ce pas écrit comme ça dans le texte, c'est le, le texte de loi, il ne précise pas ce genre de choses. Par contre, ce qu'on retrouve sur le texte de loi, et qui est bien précisé noir sur blanc, c'est que le gouvernement va pouvoir, par ordonnance, eh bien mener des, euh, des, des, des changements euh, de ce bail réel. Et c'est là où euh, ça peut devenir un peu euh, problématique parce que, eh bien, on ne sait pas encore ce que le gouvernement va mettre dans ce bail, et c'est ça qui peut être dangereux. Alors, ce qui est un petit peu étonnant, c'est qu'on a voté cette loi euh, sans demander, en fait, si cette loi-là allait intéresser la classe moyenne, allait intéresser... Les Français. On s'est jamais posé la question. On s'est dit tiens voilà j'ai une idée en faisant en, en, en dissociant le bâti du, euh, du foncier on va stopper la flambée des prix. Bon on peut on peut l'imaginer pourquoi pas. Mais par contre on s'adresse pas aux gens qui vont devoir acheter du bâti sans avoir acheté euh, le foncier. Moi personnellement ça me dérange parce que je n'achèterai jamais du bâti, sans acheter le foncier, je vais t'expliquer la raison tout à l'heure, À cette raison, elle a toute son importance, surtout, reste avec moi dans cette vidéo. Dans tous les cas, cette loi, elle a été bien votée euh, le 28 novembre dernier, donc elle sera appliquée, cette loi-là. Et donc, ce euh, député, euh, qui est un député du modèle de Haute-Garonne, Jean-Luc euh, Laglaise, n'a jamais posé la question à quiconque, en tout cas aux personnes concernées, c'est-à-dire la classe moyenne et les Français, si savoir si ça pouvait les intéresser. Par contre, il y a des journalistes qui ont été, euh, évidemment, informés de, euh, de la, du vote de cette loi-là, qui, eux, euh, se sont posés la question et, et sont allés donc, dans la rue pour poser la question aux Français savoir s'ils si seraient intéressés d'acheter uniquement le bâti sans avoir à acheter donc, le foncier et donc de ne pas être propriétaire de leur foncier. Regardez un petit peu ce qu'ils en pensent. Et si vous achetiez votre maison, mais sans être propriétaire du terrain Moi, on préfère être propriétaire de l'ensemble, quoi, mur et... Mur et terrain, maison et faire, pouvoir faire ce qu'on veut dessus. C'est une forme de démembrement un petit peu quoi. Non, non, ce n'est pas quelque chose qui est susceptible de m'intéresser. Je, je suis relativement surpris. Ça n'intéresse pas les gens de devoir acheter du bâti et de ne pas avoir le foncier avec, comme c'est surprenant. En fait, c'est pas surprenant du tout, c'est une question de logique. Pourquoi Parce que dans un bien immobilier, ce qui a la plus grosse valeur, ce qui comporte la plus grosse valeur, eh bien, c'est son emplacement. Son emplacement, c'est ça qui fait la valeur d'un bien immobilier. Ce n'est pas le bâti, c'est son emplacement et donc le foncier sur lequel il repose. Tiens, d'ailleurs toi, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et si tu serais intéressé pour n'acheter que du bâti et ne pas acheter le foncier qui va avec. Marque-moi ça en commentaire parce que j'aimerais bien que euh, Monsieur Laglaise puisse voir euh, ce qu'on en pense et, et si on est intéressé par cette voie-là. Donc là, on a déjà l'exemple de quelques personnes dans la rue. Marque-moi toi ton commentaire pour me dire eh bien, si tu as envie de devenir propriétaire demain euh, eh bien d'un bâti et, et, et, et pas du foncier. Alors, depuis quelques temps, il y a certains youtubeurs qui postent évidemment des vidéos euh, sur le sujet également. Et ce qui a été assez, euh, assez intéressant, c'est que Monsieur Laglès a euh, vu ces vidéos sur Youtube qui critiquent évidemment cette loi-là, et donc a réagi. Voilà ce qu'il en pense. Cette vidéo prend un coup de gueule aujourd'hui parce que je commence à en avoir marre de me faire systématiquement agresser chaque fois que je rentre en circonscription par euh, des concitoyens qui lisent euh, ou qui écoutent des fake news sur, euh, sur Internet « Ok, la théorie du complot, ça va bien, euh, les mauvaises nouvelles, ça va bien. Euh, systématiquement critiquer ce que fait le gouvernement, ce que fait euh, l'Assemblée nationale, ça va bien aussi. On, quand on a des arguments à mettre en place, on les met en place. Euh, que là, dire n'importe quoi, euh, d'affoler la, la population, c'est juste ridicule. Donc je voudrais répondre point par point à un certain nombre euh, de ces youtubeurs ou de ces euh, internautes qui disent n'importe quoi. » Voilà, alors, Monsieur Laglaise n'était pas très content, comme tu as pu le voir sur cette vidéo, et, euh, et d'ailleurs, il n'apporte pas grand-chose dans cette vidéo, malheureusement, hein, je dirais, parce que la seule chose qu'il annonce, c'est qu'on n'a pas lu les textes. Moi, je l'ai lu, le texte, avant de faire cette vidéo, bien entendu, puisqu'il reprochait euh, aux personnes qui ont fait euh, des vidéos sur YouTube sur le sujet de ne pas avoir lu le texte. Donc moi, j'ai pris le temps de lire, de lire le texte. En revanche, euh, M. Laglaise, dans sa vidéo, même a, Si c'est tout à son honneur d'avoir réalisé une vidéo euh, qu'il a postée sur YouTube, eh bien, j'aurais aimé que euh, M. Laglaise réponde à certaines inquiétudes que la plupart des gens se posent par rapport à cette loi-là. Et malheureusement, il ne saisit pas cette opportunité, il ne fait que dire qu'on euh, qu ne qu comprend pas sa loi et qu'on euh, a mal lu les textes. Bon. Euh, malgré tout, il laisse une adresse mail pour qu'on puisse lui poser euh, toutes nos questions et avoir des réponses aux inquiétudes qu'on peut avoir légitimes, on va dire, sur cette loi Laglaise. Personnellement, je ne lui enverrai pas de mail. Moi, je préférais que M. Laglaise nous fasse une vidéo pour justement répondre à toutes ces inquiétudes et qu'il fasse une vidéo pour que le maximum de personnes puissent prendre connaissance de ces réponses-là et non pas avoir des réponses par mail qui seraient des réponses cloisonnées. Euh, voilà, euh, ça me paraît un petit peu, un petit peu limite vu l'importance quand même de, de, de, de cette voie là Moi, ce que je te propose, c'est à la limite d'aller l'interviewer à M. Laglaise. Donc marque-moi en commentaire. Si tu penses que c'est une bonne idée, que je lui envoie un mail justement pour lui proposer une interview. Comme ça, on aura toutes les réponses qu'on peut se poser et je posterai cette vidéo sur la chaîne dès qu'elle sera réalisée. évidemment si M. Laglaise accepte l'invitation et si tu me suggères de le faire. Marque-moi ça en commentaire. Revenons sur le sujet parce que euh, le sujet est relativement grand, même si euh, je le prends un petit peu avec le sourire. Donc personnellement, je n'achèterai jamais du bâti sans acheter euh, le foncier. Alors Monsieur Laglaise reproche également dans cette vidéo eh bien, de ne pas faire de propositions. Des propositions, euh, je peux en faire et je peux même euh, aller un petit peu plus loin que ça, c'est que je peux dire que cette loi-là, cette loi Laglaise, elle ne contrôlera pas la flambée des prix comme il le prétend. Tout simplement parce que on a un problème en france ce problème en france c'est la rareté du logement et lorsque quelque chose est rare eh bien il coûte cher pourquoi un diamant euh, coûte des milliers d'euros alors que un vulgaire caillou qu'on va trouver dans la rue ne coûte rien eh bien tout simplement parce que ce caillou on va le trouver partout alors que ce diamant eh bien, on va avoir du mal à trouver parce qu'il est justement rare et c'est exactement la même chose dans l'immobilier le logement devient rare alors comment ça s'explique ça en fait depuis la deuxième guerre mondiale eh bien on a un déficit de logement en France. D'ailleurs, tu as certainement déjà dû entendre parler de certaines lois, comme par exemple les lois Robien, euh, Duflot, Cellier, euh, Pinel actuellement. Voilà, toutes ces lois, qui sont des lois de défiscalisation, ont été faites pour inciter le contribuable à financer la construction de logements, parce que le gouvernement en est totalement incapable. Et malgré euh, ces lois de défiscalisation pour pour faire participer le contribuable à euh, la construction de ces logements, eh bien, chaque année depuis une trentaine d'années, le déficit de logement se creuse toujours un petit peu plus. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas du tout à résorber le déficit qu'il y avait déjà depuis la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'il y avait un problème de logement. Aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, en France, on estime qu'il y a à peu près un million de logements en déficit. Et ce qui est malheureux, c'est que euh, eh bien, cette flambée des prix, elle n'est pas faite à cause du foncier, mais elle est faite à cause de ce déficit du logement. On a d'un côté énormément de demandes et d'un autre côté très peu d'offres. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, lorsqu'on a une petite offre avec une très grosse demande, eh bien, les prix augmentent. C'est une règle simple de commerce qui s'applique également à l'immobilier. Il ne faut pas avoir fait l'ENA pour pouvoir comprendre ce genre de choses. Un deuxième phénomène qui est euh, également à l'origine de la montée, la flambée des prix, contrairement à ce que peut penser M. Laglaise qui, lui, considère que la flambée des prix est due à la spéculation sur le foncier. Euh, ce n'est pas ce que je pense moi personnellement. Donc l'autre raison dont je parle, c'est celle du prêt immobilier et du taux de ces prix immobiliers. Depuis de nombreuses années, on voit le taux de ces prix immobiliers qui baisse, qui baisse pour arriver aujourd'hui euh, au plus bas. Et c'est le fait d'avoir des taux qui baissent donne un pouvoir d'achat aux acheteurs plus importants qui peuvent acheter donc plus cher et le marché, lui, va donc collé à cette, à cette réalité. Et donc le prix, les prix montent donc par, par conséquence. C'est pour ces raisons-là principales que le prix de l'immobilier augmente. Maintenant, est-ce que le prix de l'immobilier en France est l'immobilier le plus cher du monde Bien sûr que non. Il suffit d'observer un petit peu ce qui se passe chez nos voisins. Et d'ailleurs, un de nos voisins relativement proches, qui est l'Angleterre, a appliqué déjà cette, cette fameuse loi de dissociation du bâti et euh, du foncier. En Angleterre, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fait, ce sont des lords qui possèdent ces, euh, ces fonciers. Est-ce qu'en Angleterre, le prix de l'immobilier est plus bas que celui de la France Eh bien, si jamais on regarde un petit peu les prix de l'immobilier, comment ils se comportent en Angleterre, on peut dire qu'ils sont beaucoup plus chers qu'en France, donc on n'est pas encore sur des prix d'immobilier en France qui sont les plus chers d'Europe, loin de là. Donc le fait de mettre en place cette loi-là ne résoudra pas le problème de la flambée des prix. Les prix continueront d'augmenter malgré cette loi, tout simplement parce qu'on a un déficit de logement énorme en France. La problématique de ce déficit de logement, elle est due également aux politiques. Pourquoi Donc voyons maintenant à présent quelles seraient les solutions qui pourraient être efficaces pour stopper cette montée des prix, voire la stabiliser. Mais la première chose à mettre en place, ce qui répond à la règle de commerce que j'expliquais tout à l'heure, c'est celle d'avoir une offre égale à la demande. On comprend bien que si une offre est égale à la demande, on a un prix qui se stabilise. Si jamais notre offre est inférieure à la demande, évidemment les prix augmentent. C'est facile. Très facile à comprendre. Donc si jamais on pouvait avoir une offre euh, égale à la demande, et eh bien on aurait une stabilisation du prix. Et pour pouvoir arriver à ça, il faudrait qu'on puisse construire beaucoup plus de logements. Et le problème, et eh bien il y a encore une fois des politiques qui empêchent la construction de ces logements. Je vais donner un exemple très concret. Aujourd'hui, dans chaque commune, il existe ce que l'on appelle des PLU, des plans Locaux d'urbanisme, qui sont tout simplement euh, une règle d'urbanisme pour nous donner les, euh, les indications de la constructibilité de euh, cette commune et les possibilités de construction, les règles de construction de cette commune. Eh bien, malgré que des permis de construire soient déposés en mairie en respectant parfaitement les règles de ce PLU, eh bien, on se retrouve encore avec des permis de construire qui sont refusés, tout simplement parce que le maire a décidé de ne pas attribuer le permis de construire pour diverses raisons et majoritairement des raisons politiques, comme par exemple l'arrivée des élections municipales. Ça arrive à chaque fois. Deux ans avant les élections municipales, on a les permis de construire qui sont gelés un petit peu partout en France, parce que le dicton qui court en mairie, c'est que les électeurs n'aiment pas les maires bâtisseurs. Et donc, que font les maires eh Bien, deux ans avant les élections municipales, ils gèlent tous les permis de construire, qui ne délivrent donc pas et qui a tendance à créer, et eh bien, une tension sur le marché et à faire augmenter. Les prix. Voilà, Monsieur Laglaise, encore une autre raison qui explique cette montée des prix. Donc, y aurait-il d'autres solutions pour pouvoir contrer cette problématique que rencontre la classe moyenne, de ne plus pouvoir acheter proche des grandes villes, ou en tout cas, dans les zones tendues Les zones tendues, ce sont les zones euh, les zones A, A1 bis et les zones B1. Donc, ça concerne quand même un gros territoire en France. Eh bien, une des solutions qui existerait pour pouvoir permettre à la classe moyenne de pouvoir acheter sur ces zones tendues, ce serait d'allonger la durée du prêt immobilier. Aujourd'hui ce qui est proposé par les banques ce sont d'emprunter sur 25 ans et ces 25 ans ont plutôt tendance à disparaître au profit d'une durée de 20 ans. Alors évidemment plus la durée va baisser, plus il va y avoir de difficultés pour pouvoir acheter sur ces zones tadues vu les prix qui sont pratiqués à l'heure actuelle. Mais si l'on compare aujourd'hui les durées de crédit que l'on a en France avec une fois de plus nos voisins, on va pouvoir se rendre compte que dans les pays voisins, eh bien on a des durées de crédit qui vont jusqu'à 40 ans et plus. Exemple, le Portugal, l'Allemagne, l'Angleterre. Voilà une solution qui permettrait à la classe moyenne de pouvoir accéder à la propriété dans ces zones tendues tout en restant propriétaire du bâti comme du foncier. Parce qu'encore une fois, la, ce qui a la, la, la plus grande valeur dans un bien immobilier, c'est son emplacement et c'est son foncier, c'est son terrain. Donc si on se démunit de ce terrain, si on met une croix sur la propriété du terrain pour n'avoir la propriété que du bâti, on perd le privilège d'être propriétaire du foncier et donc on perd également le privilège de la valeur de ce foncier et ça c'est à déplorer. Je te déconseille donc vivement d'acheter uniquement un bâti sans acheter son foncier. Donc moi, pour ma part, je n'achèterai jamais un bâti sans acheter le foncier qui va avec. Il y a d'ailleurs une autre problématique qui se pose avec cette loi, c'est que d'un point de vue juridique, il est dit que la propriété du sol l'emporte sur la propriété du dessus et du dessous. Ça, ce pas moi qui le dis, c'est la loi. Ce qui veut dire que le propriétaire du foncier a le pouvoir sur le propriétaire du bâti. Autrement dit, est-ce qu'on pourra faire ce qu'on voudra demain euh, sur ce terrain-là qui ne nous appartiendra pas On ne sera pas propriétaire de ce terrain et donc les conditions qui seront notées dans ce bail réel, dont on ne connaît pas encore euh, les conditions. Donc pourra-t-on faire sur ce terrain demain euh, ce que l'on veut si on habite dessus Eh bien, euh, rien n'est moins sûr, puisque dans le texte de loi de M. Laglaise, il n'est jamais précisé ce qu'il y aura à l'intérieur de ce bail réel. Donc voilà, tout ce qui est précisé, et ça c'est écrit noir sur blanc, c'est que le gouvernement pourra intervenir sur, la modalité, sur les modalités de ce bail. Donc moi, pour ma part, je n'achèterai jamais un bâti sans son foncier, ça m'intéresse de savoir ce que toi tu penses, donc écris-moi en commentaire si cette loi la glace te convient ou si plutôt comme moi, tu n'achèteras jamais de bâti sans acheter le foncier qui va avec. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de partager ça sur les réseaux sociaux.